Dans cette vidéo, je vais vous parler de raisonnement probabiliste. Alors, qu'est-ce que c'est un raisonnement probabiliste, ou qui en l'occurrence est fallacieux C'est quand il y a une violation des lois de la probabilité. Euh, je vais vous donner l'exemple de l'erreur de, de la série gagnante. Donc, imaginons, vous jouez à la roulette. Vous savez, ou noir ou rouge, vous devez parier. Et euh, vous avez deux rouges d'affilée, un noir, puis quatre rouges d'affilée. Et là, vous devez parier votre argent et choisir entre le rouge et le bleu. Si vous dites, euh, vu qu'on est dans une série gagnante de rouge, je vais parier sur le rouge, eh bien, vous faites, euh, c'est une erreur de raisonnement. En l'occurrence, c'est l'erreur de la série gagnante, ou en anglais, the hot hand, la main chaude fallacy. Donc, une série gagnante ne signifie rien. Les événements restent absolument indépendants les uns des autres. Et donc, croire le contraire, c'est une forme de superstition. Et c'est un sophisme formel. Donc, euh, on peut avoir d'autres types de sophismes probabilistes. Le deuxième que je voulais euh, vous, vous indiquer, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la probabilité conditionnelle. Alors, un petit peu de notation, hein, désolé. Euh, on note souvent en probabilité, on, enfin tout le temps en probabilité, les choses de la manière suivante. Probabilité de A sachant B, donc là, A et la petite barre B, c'est la probabilité de A sachant B, donc. Et je vais vous illustrer avec le COVID-19, euh, euh, la COVID-19, euh, ce que signifient euh, ces probabilités, qu'est-ce que ça veut dire une probabilité conditionnelle. Imaginons que euh, vous avez été diagnostiqué positif au COVID-19 et qu'on croit, on, qu on, à l'époque en tout cas, euh, au début de la pandémie, on pensait que euh, 3% des personnes qui étaient diagnostiquées mouraient. Et donc, euh, en termes de en notation, on peut noter les choses de la manière suivante. Probabilité de la mort égale 0,03, pour 3%. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose si vous êtes jeune ou, ou au-delà de 85 ans. La probabilité de la mort, sachant que vous êtes jeune et en bonne santé, c'est plutôt 1 pour 1000. Imaginons. Les chiffres exacts, je, je ne les connais pas, en tout cas pas, pas les derniers. Mais du coup, on va noter les choses de la manière suivante. P de mort bar n'ai en bonne santé égale 0.01, qui, qui est la même chose qu'un pour mille. En revanche, si vous avez au-dessus de 85 ans, vous avez, euh, imaginons, 15% de probabilité de, de, de mourir. Et donc, en fait, avec ces probabilités, on a une information beaucoup plus euh, précise que simplement si on, on sait qu'on est diagnostiqué. C'est-à-dire que le simple fait que vous soyez diagnostiqué est peu informatif, par rapport à votre probabilité de mourir, en tout cas beaucoup moins informatif que si on disposait de votre âge. Donc c'est ça que les probabilités conditionnelles viennent apporter. Alors maintenant, on peut avoir un certain nombre d'erreurs de, de, autour de ces probabilités conditionnelles, et euh, je, je vais vous en donner un exemple. C'est de penser que la probabilité de A sachant B est approximativement égale à la probabilité de B sachant A. Exemple classique pour celui-là, c'est les drogues. On va postuler... On va, on, va dire, on va admettre qu'il est vrai que 50% des gens qui consomment de la cocaïne consomment également du cannabis. Et donc, quel va être le sophisme associé à, à, à ce chiffre-là Le sophisme, c'est... Euh, donc, déjà, euh, on va modéliser de la manière suivante. 50% des personnes qui consomment de la cocaïne consomment du cannabis. Ça, c'est écrit comme ça. p de cannabis, euh, sachant que cocaïne égale 0,05. Donc, le sophisme, ça va être considéré que c'est à peu près égal dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on vous demande, euh, si vous avez quelqu'un en face de vous qui a consommé du cannabis et qu'on vous, vous, euh, vous demande quelle est la probabilité qu'il a aussi consommé de la cocaïne et que vous répondez 50%, puisque dans l'autre sens c'est 50%, eh bien vous commettez une erreur. C'est-à-dire que l'erreur euh, consiste à ne pas comprendre que la probabilité de cocaïne sachant cannabis n'est pas égale à probabilité de cannabis sachant cocaïne. Elles n'ont rien à voir. A priori, la probabilité de cocaïne sachant cannabis est beaucoup plus faible que la probabilité de cannabis sachant cocaïne. Vous n'avez aucune donnée en fait, pour répondre à cette question. Ce n'est pas parce que vous avez cette donnée-là, probabilité de cannabis sachant cocaïne, que vous avez accès à celle-là. Et si vous faites une approximation entre les deux, eh bien, vous faites une erreur de type conditionne... euh, probabilité conditionnelle. Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup d'autres sophismes associés au raisonnement probabiliste. L'oubli de la fréquence de base en est un. Et par exemple, si la, le, votre médecin vous diagnostique une maladie rare, à quel point devez-vous devez lui faire confiance Ça, c'est un sophisme associé à l'oubli de la fréquence de base. Et je vous invite à aller plus loin sur ce sujet, à creuser si vous voulez aller plus loin sur ces questions de raisonnement probabiliste.